Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et Moisena et voici les prévisions des poissons pour la semaine du 8 au 14 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc lundi, la Lune sera dans le Capricorne, votre onzième maison, une journée très amicale durant laquelle le travail d'équipe et les activités de groupe seront favorisées. Les énergies de cette journée vous apportent de bons sentiments et de la générosité. Vous partagerez vos sentiments et vous vous ouvrirez à vos proches et à vos amis, ce qui vous fera sentir plus détendu et social. Mardi et mercredi pour le Québec Mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le verseau votre douzième maison. Vous pourriez avoir envie de vous isoler durant cette période. Et si vous étiez capable de travailler de chez vous, pourquoi pas Les énergies de cette période ne sont pas favorables pour tenir des réunions ou des négociations cruciales. Et il serait mieux de reporter toute décision négociations ou discussions importantes aux prochaines journées car elles seront beaucoup plus amicales pour vous. Je parle de jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi, PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La Lune sera dans votre signe. Les plus chanceux seront bien sûr vous, chers poissons, les scorpions et les capricornes. Une période pleine d'énergie, d'enthousiasme et d'optimisme, alors vous exécuterez vos tâches aisément et vos réunions et négociations dérouleront à votre avantage. Votre attitude serviable sera admirée par tout le monde, surtout vos supérieurs, et vous serez démarqué par votre travail d'équipe, votre diligence et votre intellect. Vous trouverez des solutions à tous et cela sera très apprécié. Dimanche et lundi pour le Québec, et dimanche, lundi et mardi AM pour l'Europe. La lune sera dans le bélier, votre deuxième maison, une fin de semaine occupée mais productive, et peut-être bénéfique financièrement. Si vous travaillez durant euh, la fin de semaine, durant le, la journée de dimanche,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 Vous pourriez aussi faire euh, des, des, des euh, euh, revenus supplémentaires en termes de, euh, des heures supplémentaires que vous pourriez faire, surtout lundi. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons, pour cette semaine. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.